Un manteau en camel... Un, un manteau en camel... Un manteau camel... Ah bon, faut que je range tout ça là, sa mère... Hello les gens On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes meilleurs achats Vinted Franchement, j'ai trop hâte de vous présenter tout ça... Ouh Salut On se retrouve pour un nouvel épisode de Cajol dans cette vidéo, je voulais vous présenter mes meilleurs achats Vinted, comme vous l'avez vu dans le titre. Et euh, parce qu'en fait, suite à ma vidéo sur euh, « bien s'habiller, pas cher, avec un petit budget euh, », je vous ai parlé de la seconde main et je vous ai présenté quelques achats Vinted. Et je me suis dit que pour illustrer tout ça, eh ben, je vous présenterai euh, bah, mes meilleurs achats. Enfin, histoire de vous illustrer un peu ce qu'on peut trouver dessus, à quel prix. Enfin, à quel prix moi j'ai pu trouver. Bah déjà, comme vous savez, moi j'achète pas des vêtements très chers, enfin je mets pas beaucoup d'argent dans les vêtements, et euh, du coup bah, j'achète beaucoup en seconde main, beaucoup de vêtements d'occasion. Et euh, pourquoi mes meilleurs achats Vinted Tout simplement parce que c'est là où j'ai le plus acheté, c'est la plateforme que je maîtrise le mieux, et donc c'est là que j'ai fait aussi mes meilleurs achats, si je puis dire. Ok, bah on commence par bah, le premier achat. Donc un manteau euh, un par-dessus, donc un manteau long en laine et cachemire, de chez Melinda Gloss. Donc, ceux qui ne connaissent pas Melinda Gloss, c'est l'ex-nom de Édition MR. Donc, euh, il est super bien. Il a tout juste ce qu'il faut de volume. Euh, il m'arrive à mi-cuisse. Non, il m'arrive au genoux, pardon. Donc, euh, super bien, super long. Euh, super bien pour l'hiver. Je crois que c'est le manteau que j'ai le plus porté euh, à la ville, enfin euh, pour sortir tout ça. Euh, celui que j'ai mis le plus souvent. C'est super polyvalent, hein. un manteau euh, bleu foncé. Si vous prenez un manteau euh, foncé, prenez-en. Un hein. bleu, ça a des et tout. Euh. Puis là il est en laine et cachemire, donc euh, super, super joli, super soyeux et tout. Euh, des rangs, des beaux détails, des beaux revers un peu larges, un beau volume, une belle coupe. Il y a une ceinture aussi pour marquer la taille. Euh, tout ça, c'est cool. Ça fait un détail en plus à voir, donc euh, super bien. Et euh, je l'ai acheté euh, 80 euros. Donc, euh, c'est pas cher du tout pour un manteau. Pour un manteau de cette qualité, en plus, euh, les manteaux de chez Melinda Gloss édition MR, ils sont à plusieurs centaines d'euros, je sais pas, peut-être 500, 600, euh, vers là, un peu plus, peut-être un peu moins, plus, je pense. Mais voilà, euh, super belle qualité, donc euh, 80 euros, euh, vraie affaire, et c'est le manteau le plus polyvalent que j'ai. Je pense pour sortir euh, la night, pour chill. Ensuite, deuxième achat, un manteau en camel, un manteau en camel, un manteau camel. Donc euh, un manteau super bien, c'est un vintage, il est en euh, il est en quoi En laine, cachemire et angora. 70% laine, 15% cachemire, 15% angora. Et euh, super cool, un gros gros volume, il est super bien. Euh, par contre, euh, c'est un vintage, il a été un peu bouffé par des mythes. <rire> mais euh, tranquille, euh, pour moi, ça fait le taf, il y a des petits trous. Mais... mais du coup voilà, il est super beau, super lumineux. Il a vraiment des, des reflets, il est super doux au toucher. Des revers euh, super larges. Je sais pas si on voit, mais voilà, Enfin, super cool vrai vrai volume et euh, du coup bah super bien un beau manteau camel à avoir alors lui il m'arrive super bas il m'arrive euh, en dessous du genou enfin au, allez, au dessus du mollet donc euh, super bien il est vraiment ample il y a du volume hein. il n'est pas du tout cintré mais euh, du coup super bien ça fait une vraie cape euh, quand je le mets en plus il est lourd et tout donc euh, super cool moi j'aime beaucoup en plus je l'ai acheté euh, 12 euros je crois ouais c'est ça manteau camel vintage euh, 12 euros donc, une bonne pépite, euh, il est bien à ma taille et tout, donc euh, j'ai eu beaucoup de chance. Épaules naturelles, euh, c'est cool. Voilà. D'ailleurs, l'autre manteau aussi avait une épaule naturelle, pas l'effet euh, super-héros, donc euh, très agréable à porter, euh, super cool. 12 euros, euh, donc voilà deux manteaux, 1 à 80, 1 à 12, 92 euros, 46 euros en moyenne pour un manteau. Donc, euh, prêt à faire. Sachant que le manteau, c'est la pièce souvent la plus coûteuse du vestiaire, avec euh, les beaux souliers en cuir ou euh, le costume, par exemple. Donc euh, franchement, dégoter des manteaux pas chers, c'est vraiment une vraie économie. Donc euh, franchement, foncer sur les vêtements d'occasion, la seconde main pour les manteaux, c'est... Ça vous fera du bien. Comme ça me fait du bien. Troisième achat, une veste. Donc euh, une veste de chez Edwin, donc, euh, la marque japonaise, euh, qui est assez connue pour euh, tout ce qui est jeans, enfin toutes ces pièces en denim et tout et surtout ses jean, et elle est super bien, c'est une veste selvedge. On peut voir le petit liseré, pour ceux qui veulent, pour les puristes. Oh, putain, il est où Putain, je le trouve même pas. Ah, il est là Je sais pas si vous voyez. Bref, enfin euh, voilà, bref, le petit liseré selvedge. Donc super cool cette veste, donc une veste en jean, et en fait elle est assez longue. Donc elle n'est pas courte comme euh, les vestes en jean qu'on voit d'habitude. Elle est assez longue et euh, super bien. Euh, elle, est, elle est un peu ample aussi, euh, donc c'est au niveau des manches, au niveau de tout. Et en fait, comme elle est un peu longue et elle est taillée un peu comme euh, une sarienne avec les poches et tout. La sarienne, c'est une veste euh, militaire. Souvent, elle est un peu interprétée, euh, réinterprétée par euh, le vestiaire sartorial. Comme elle est un peu longue, j'avais envie de, j'ai repris le dos pour euh, la cintrer un peu, ce qui fait que ça lui donne. Euh, bah, je vais la mettre. Petit changement pour le micro, ah, voilà, euh, faudrait que je la repasse et ce que j'ai fait c'est que j'ai repris le dos parce que je voulais lui donner un effet un peu un peu costume quoi avec euh, les courbes et la taille qui est marquée, sinon en fait elle était très large donc elle tombait vraiment droit et bah, par exemple là au manche elle est assez large pour une veste en, en jean, du coup elle est cool, c'est vraiment euh, une veste en jean assez spéciale, c'est un peu ma pièce, euh, une pièce avec laquelle on me reconnaît. Enfin, ceux de mon entourage. Et c'est cool, c'est un beau bleu, un bleu un peu gris, un peu, un peu métallisé. Du coup, ça lui donne vraiment beaucoup de caractère déjà, bah vu comment elle est construite avec ses poches, la longueur, la, le fait qu'elle soit un peu cintrée, et, et la couleur qui est vraiment spéciale. Puis si je veux me la péter, je dis qu'elle utiliserait Selvedge. Sauf qu'il n'y a personne qui sait ce que c'est, mais... Mais enfin voilà, elle est super cool, comme veste en jean. Et le prix 12 euros. En fait, 12 euros, euh, encore, parce que euh, bah, sur Vinted, on peut négocier à hauteur de 60% du prix euh, de base. Et souvent, le prix, les gens mettent 20 euros. Du coup, bah, moi, je négocie, je mets 60% le minimum. Et du coup, ça fait même 12 euros. C'est pour ça que j'ai eu ce manteau à 12 euros au lieu de 20 euros. Et cette veste à 12 euros au lieu de 20 euros. Veste en denim Selvedge, avec autant de particularités, à 12 euros. Franchement, bah, je me suis mis bien. Voilà. Ensuite... Ah. une paire de chaussures en cuir donc euh, de chez euh, 7e largeur donc c'est la marque française qui fait des chaussures en cuir donc c'est des derbies euh, bordeaux avec des perforations et tout euh, super joli, super sympa donc elles sont super cool moi je les aime bien, c'est une couleur que j'aime bien le bordeaux euh, surtout le bordeaux avec le bleu enfin bordeaux bleu, bordeaux blanc, euh, bordeaux gris ça va avec tout et euh, super bien du coup euh, bah vraiment content de cet achat quoi. donc euh, le cuir est bien, la couleur est bien euh, c'est solide, c'est joli. C'est un montage Goodyear, donc assez solide. Donc euh, vraiment cool. Euh, le gars a passé les, euh, les, euh, les embauchoirs aussi avec, donc euh, super bien. Euh, je les ai eus pour 60 euros. Donc euh, 60 euros au lieu de euh, entre 200 et 300, je pense. Donc euh, super bien pour une paire en cuir de cette qualité et de cette solidité. 67 toute façon, 7ème largeur, on connaît la qualité, hein, donc euh, c'est vraiment bien. Et donc euh, super, super cool. Donc euh, ouais, voilà. Et euh, moi, ça ne me rebute pas du tout d'acheter des chaussures en. Seconde main, second pied, comme j'aime bien dire. Bah parce que déjà c'est beaucoup moins cher. Et puis moi ça me dérange pas quelqu'un qui a mis son pied dedans et tout. Euh, on peut laver, désinfecter. Enfin il y a plein de trucs donc euh, pff, ça me dérange pas du tout. Et euh, ouais voilà donc euh, je me suis faite à la chaussure donc elle est cool. Donc euh, ouais voilà rien à dire. Bah à part que c'est très bien. Voilà. Derby Bordeaux 7 septième largeur 60 euros. Euh, je viens de voir mes notes, je me suis trompé. C'est 68 euros. Mais voilà, c'est bien aussi. Ensuite, euh, troisième achat. Cette fois-ci, c'est un lot. J'ai eu quatre articles. Bah, je vais les présenter un par un, ça va être plus facile. bah Déjà, un pantalon blanc euh, super bien, super cool. Donc, c'est de la marque euh, luxir Voilà, qui fait des pantalons habillés euh, sur mesure via Internet. C'est un site, où vous rentrez vos mesures et tout et ils vous font un pantalon. Et euh, du coup, je l'ai acheté en seconde main. Donc, il n'est pas à ma mesure. Il est à la mesure de quelqu'un d'autre et il est super bien. Donc, euh, coupe ample et tout. Euh Enfin, c'est un pantalon droit, donc euh, avec de la place aux cuisses. Euh, ça tombe droit, taille haute, petite patte de serrage sur le côté, euh, ceinture à double boutonnage. Euh, c'est super cool. Donc euh, un pantalon plein de caractère et tout euh, super bien à porter euh, au printemps, en automne. Donc euh, il est bien. Donc un blanc immaculé. Par contre, euh, vas-y, faut, faut vraiment que je fasse des efforts sur le repassage parce que là, euh, pas ouf quoi. En plus en blanc, vas ça se voit bien. Mais euh, du coup, euh, super bon pantalon. Donc, euh, bah, c'est pas à ma mesure, hein, mais euh, c'est pas grave. Il me va quand même. Enfin, de toute façon, il y a du volume, donc euh, moi, ça me va. Et euh, voilà, super bien. Euh, je le porte assez souvent. Plein de caractère. Un pantalon d'été, voilà, blanc. Enfin, euh, pantalon des beaux jours, blanc, avec plein de caractère et tout. C'est super beau. Euh, ouais, voilà. Donc, un pantalon blanc. Ensuite, un jean selvage. Euh, super bien, donc euh, les infos, il vient de chez, c'est un Swan et Oscar, qui a été fait par la marque Swan et Oscar, avec euh, un atelier, je sais plus lequel, mais je crois que la, le tissu est un tissu Candiani, une petite maison qui fait des tissus en Italie, qui un, un super beau denim, selvedge aussi, pour les fétichistes du selvedge. Donc super bien, elle a coupé droite, euh, bien ample et tout Donc euh, super cool euh, Taille un peu basse, bon après ça ne me pas Mais voilà, super bien, super belle toile Coupe euh, droite La plupart des pantalons, le bas est à 20 cm Pour ceux qui veulent savoir, l'ouverture de cheville Mais donc voilà, super cool Franchement le prix de base il doit être à 200, hein. facile Donc euh, voilà, super cool Ensuite, ah, bah il euh, y a eu un autre jean aussi, un jean Uniqlo. Donc, euh, un jean selvage euh, coupe euh, straight, coupe euh, droite, légèrement ajusté. Et euh, du coup, celui-là, euh, je l'ai pris. En fait, il n'est pas à ma taille. Je veux dire que mes, mes cuisses ne rentrent pas. Bah, J'ai des cuisses assez fortes et du coup, il ne pas. Du coup, il est super bien. Une belle coupe et tout. Et je l'ai filé à mon frère. Mon frère qui a des cuisses euh, bah, moins fortes. Et il va super bien. Donc, euh, mon frère a 14 ans. 15 ans. Mon frère a 15 ans et il a déjà un jean quoi. à son âge. Son âge, on n'en pas et... Enfin bref, voilà. Super bien pour lui. Euh, petit jean selvage Uniqlo. Euh, trop bien. Ensuite aussi, euh, dans l'eau, il y avait une veste en tweed. Super belle, super bien. Euh, bah tiens, je vais la mettre... Euh... Faire que des changements de veste là. Ça, ça doit faire du bruit depuis tout à l'heure euh, quand je bouge. Hop, le petit micro qui va bouger. Donc, euh, veste en tweed super bien super belle donc euh, c'est de la marque euh, silbon euh, silbon que je savais pas du tout qu'il faisait des vestes en tuite donc euh, ça m'a surpris mais euh, elle est super belle une super belle couleur ça a un chevron donc le tuite c'est un tissage bah, assez particulier motif chevron il euh, y a des carreaux et tout super belle veste donc elle est bien à ma taille en plus euh, et les épaules sont euh, pas de padding et tout super confortable et super bien à porter euh, automne printemps hiver euh, super cool moi je l'aime bien voilà un beau bleu avec du rouge euh, des reflets de ouf et tout, moi j'aime bien. Donc euh, super cool. Acheté 10 euros, je crois, dans le lot. Enfin, en gros, le pantalon blanc luxir, le jean Selvage Swan et Oscar, le jean Uniqlo Selvage et cette veste en tweed, ça m'a coûté 70 euros. que euh, truc de ouf. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est trop marrant parce que euh, c'est des vêtements de qui appartenaient à... à Titan. Donc en fait, c'est un gars que j'ai connu sur Insta, on a sympathisé, tout ça. Un gars qui se sape, qui est un peu dans, dans le domaine de la bah de la sap. Au moment où je vois ses articles sur Vinted, je lui fais quelques messages pour l'acheter et tout. Et il me dit, ouais, euh, hé, on se connaît, tout ça, on se suit, non Et du coup, bah, il m'a mis bien. Il m'a fait un, un envoi avec tous les lots et tout. Enfin, le lot de tous les vêtements, il m'a envoyé ça, donc... Euh... Mais ouais, voilà, assez marrant. Et euh, bah, du coup, lui, il sape vraiment bien pour le coup. Et du coup, bah, j'ai hérité de quelques sapes... Euh, bien à lui. Donc euh, voilà Titane, si t'es prêt à te débarrasser d'autres vêtements, euh, moi je suis là, donc euh, voilà, si tu peux me râler c'est bien. <rire> euh, ensuite, euh, petite tenue d'été cette fois, une chemise militaire, donc euh, je sais pas si on le voit mais elle a un col de ouf, une chemise vintage euh, bah, de militaire, je sais pas quand, euh, quelle année, quoi. Euh, ça doit être à base de lin, elle est super, euh, je sais pas si on voit, c'est super euh, fin, très léger, très aéré. Donc de beaux détails, elle a des belles poches à l'avant, des petites lanières aux épaules et un col, de toute façon je vais vous mettre des, des images, mais il y a plein de vêtements que vous retrouvez dans mes vidéos donc elle a un col, il est balèze charismatique, balèze, super beau mais bon après quand il fait chaud on ferme pas le bouton du haut donc euh, ça se voit pas trop mais super beau col donc euh, du volume, euh, du volume au manche, du volume partout c'est cool c'est vraiment léger à porter j'ai fait une rando avec euh, l'été dernier franchement c'était hyper cool et j'ai je... super bien du coup euh... voilà pour euh, 3 euros cette euh, chemise euh, légère militaire vintage à porter l'été donc euh, voilà moi je kiffe et avec ça, pour aller avec la chemise, j'ai un short militaire de la marine italienne. Euh, je sais plus quelles années. 70, 80, je dis des conneries. Moi, je dis tout comme ça, <rire> je dis pas de conneries. 60, 70, 80, 90. Et du coup, bah, il est super bien ce short. C'est un short euh, taille haute, taille plutôt haute. Enfin, en vrai, je peux le porter à la hauteur que je veux, mais taille plutôt haute avec un gros volume. Donc, euh, à la jambe, super cool. Il y a en gros du bon volume aux cuisses, t'as pas chaud quand tu le portes, il y a... Il y a l'air qui passe, quoi. Des pattes de serrage sur l'avant, euh, super cool. Par contre, c'est chiant. Euh, enlever, remettre euh, quand t'as envie de pisser vite, euh, c'est compliqué. Mais voilà, euh, des vents, des beaux détails, plein de caractères. Donc euh, blanc aussi, euh, c'est une belle couleur pour l'été de toute façon. Et avec des pinces, euh, des pinces à l'avant. Euh, vraiment que je vous repasse aussi. Hein. Euh, par contre, il est assez épais quand même, donc euh, il porte pas. Euh, c'est pas si frais à porter. Mais bon, comme il y a plein de volume, euh, comme il y a du gros volume, ça compense. Mais voilà, un short assez solide. Enfin, c'est du militaire quoi, c'est du rustique, c'est du solide. On dirait une blouse de physique-chimie presque. Mais voilà, super cool, euh, plein de caractères à porter en été. Souvent, les shorts, on est un peu limités. Bah, nous les gars, on n'a pas des shorts de ouf, et lui, euh, il fait vraiment la diff. Et voilà, agréable, euh, plus la diff. Euh, que demander de plus et ça, combiné à ma chemise militaire pour un total look euh, militaire vintage, euh, super cool. Voilà. Hop. Euh, C'était en coton, pour ceux qui demandaient. Voilà, un gros coton, assez épais. Bah, je crois qu'on a fini. Euh, J'ai fini. Ah oui, j'avais un dernier truc à vous montrer. Une Wii. Euh, putain, je vous ai pas dit le prix, merde des autres. Une euh, chemise militaire 3€ euros, et le short euh, gourka blanc. Super bien, euh, 45€. Euros. Donc euh, super cool. 45€ euros pour un short avec autant de caractère. Vintage, du volume et tout. Euh, super cool, aucun regret. Mon short préféré. Ouais. Ensuite, je voulais vous présenter ça. Euh, sur Vintage, j'ai chopé une Wii. Donc euh, en fait il n'y a pas que des vêtements, il y a des livres, des figurines, plein de trucs et il y a des gens qui vendent même des consoles. Et en fait je cherchais une Wii et euh, du coup euh, je l'ai acheté sur Vinted, donc euh, avec toutes les manettes et tout. Bon là il n'y a, a pas les manettes mais toutes les manettes, tous les câbles, tout ça. Je l'ai acheté pour euh, 25 euros, donc une Wii pour 25 euros. Donc euh, voilà, c'était marrant de, la, de chercher dessus, de la trouver et euh, de la trouver pas cher. donc euh, voilà. Vous pouvez acheter plein de trucs dessus, il suffit de chercher. Genre si vous cherchez un livre, pas cher, je sais pas, il y a une bande dessinée qui coûte cher. Ouais. Essayez de regarder sous une tête si elle y est, euh, je sais pas... Je sais pas, ils vends pas des meubles, mais voilà, plein d'objets qui rentrent dans des cartons pas trop grands. Des cartons de vêtements, bah vous avoir des cartons d'autres de, choses. Donc des consoles, comme la Wii. La Wii 25 euros, franchement, euh, je crois à l'époque, elle était sortie, ça coûtait 300 euros. l'avais eu euh, bah dans, la, dans les premières années de sortie, parce que oui, euh, j'en ai déjà une, et c'est la deuxième. Mais voilà, 25 euros, c'est pas cher du tout, ça m'a étonné. Et voilà, donc euh, Vinted, euh, Vinted c'est cool. Voilà, le mot de la fin. <rire> Sinon... Euh, euh, je sais pas, recommandation euh, si vous cherchez sur Vinted, il euh, y a beaucoup, beaucoup de vêtements. N'hésitez pas à chercher longtemps, longtemps. Si vous, les vêtements que vous souhaitiez, enfin, que vous aviez trouvé, ils partent, c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Il ne faut jamais regretter et, enfin, sur le coup, on regrette, mais en fait, euh, en y repensant, bah, j'y repense, bah, en fait, je regrette pas du tout, ça fait rien du tout. Il y a plein de vêtements qui arrivent. N'hésitez pas à négocier à mort, à fond. Moi, je négocie beaucoup et euh, ça me réussit plus ou moins. Mais voilà, tentez de négocier. Quand ils mettent un prix de base, on peut demander moins. Donc euh, moi, c'est ce que je fais. Du coup aussi, bah, voilà, cherchez bien, renseignez-vous bien, de, posez plein de questions si vous pouvez, demandez bien les tailles, les trucs et, euh, et voilà quoi. Enfin, je pourrais vous en parler plus dans une autre vidéo, mais euh, c'est les premiers conseils que je peux vous donner déjà euh, pour, euh, vous acheter, pour vous acheter des vêtements pas chers euh, sur Vinted. Du coup, bah voilà, c'était mes meilleures trouvailles sur Vinted. Enfin, meilleures je sais pas. Mais voilà, c'est des achats que j'ai pu faire sur Vinted. Donc euh, j'espère que ça vous a donné envie d'acheter de, des vêtements en seconde main. Moi, euh, bah, bah moi c'est bon, je suis un converti. Je fais que... Bah, j'achète quasiment que dessus. Et oui, voilà, du coup, euh, bah, c'était pour vous illustrer ce qu'on pouvait trouver sur Vinted. Et voilà, les petites pépites, les petites affaires qu'on peut avoir, euh, à quel prix aussi on peut avoir tout ça. Mes meilleurs achats, ceux dont je suis plus fier. Enfin, y a, y a pas de fierté, mais ceux dont je suis euh, content, on va dire. C'est peut-être pas hyper représentatif des achats qu'on peut faire sur Vinted, parce que bah, bah, c'est mes « meilleurs », entre guillemets. Mais en tout cas, j'ai pu les trouver dessus, donc euh, on peut trouver ce genre de choses dessus. Sinon, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Donc, euh, des formats de vidéo où je vous présente euh, des vêtements, des achats que j'ai pu faire, ou juste je vous présente des vêtements comme ça, en en parlant euh, tranquillement, en le montrant. Et euh, voilà. Donc, euh, j'espère que ça vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me dire si euh, c'était bien, vous voulez que je continue sur euh, d'autres sujets. Sinon, encore, euh, je voulais vous remercier, parce qu'à l'heure où je vous parle, vous êtes plus de 1000 abonnés. Donc, euh, 1000 grands merci à vous. Ça me fait, euh, bah, ça me fait chaud au cœur. Je ne me rends pas vraiment compte en hein, parler à 1000 personnes comme ça euh, au moins enfin ouais au moins 1000 personnes donc euh, voilà c'est fou <rire> et voilà bah du coup un grand merci à vous j'espère que, que bah, vous continuerez à me suivre et que j'arriverai à, à continuer à faire des vidéos qui vous plaisent voilà merci sinon encore encore comme d'habitude si ça vous a plu like, commentaire, partage, abonnement ça commence à rentrer et voilà du coup euh, n'hésitez pas à faire tout ça si vous voulez euh, me soutenir et donc voilà, c'était mes meilleurs achats Vintage. A bientôt pour le prochain casual. Pour le prochain casual. Pourquoi je fais ça Santé, c'est de l'eau. Euh, voilà. Bah ben voilà, c'est. Bon. Il ah faut que je range tout ça, là, sa mère